Alors, c'est la de fausse frustration. Fausse frustration, ça veut dire quoi pour toi, Jonathan euh, Il faut bien compenser ton inaction. Ah non, d'accord, c'est la stress qui te fait faire ça. T es addict au stress qui te crée une sorte de frustration et qui te crée la tendance consciente de te ronger des ongles ça me renvoie derrière que tu es accro à ce stress. Comme si tu étais accro à l'avant-course. Tu es euh, sur les starting blocks et tu kiffes ce moment-là, ce côté adrénaline où tu ne peux pas bouger parce que l'arbitre le, n'a pas tiré sur le pistolet qui donne le, le feu du départ ça te fait être en attente. Derrière, voilà ce, que, ce à quoi ça te renvoie. Le côté rond, se, ronzer, se ronger les ongles, pardon, c'est être trop dans l'attente d'un feu vert à l'extérieur. Et ça c'est sous-tendu par ton, ton manquement à toi-même de te faire confiance, d'être pleinement sûr que même si tu ne connais pas tes prochains choix, ils seront les bons. Alors, je vais renvoyer l'information dans mon groupe. Il y a une idée quoi Ok. Le groupe par rapport au. Alors, la thématique du groupe par rapport à la question de Jonathan, c'est. Je m'en fous des autres, je fais ça pour moi-même. On est encore sur de l'interdépendance, mais encore revu sous le prisme de la structure de Jonathan, pour le coup. Et visiblement, à chaque question, bah, je regarde la même thématique à travers un autre angle de vue, hein, à travers un autre point de vue. Euh, cette question d'interdépendance, j'avais déjà dit il y a deux semaines ou trois semaines de ça, on est totalement libre d'accepter les règles des autres ou pas. Ce qui se passe pour le groupe de ce soir, c'est qu'on se persuade qu'on ne peut que dire oui aux autres. On se persuade qu'on ne peut que être bloqué par les règles des autres. Donc on voit le verre à moitié vide. On pense que les règles des autres, c'est forcément un mur. À aucun moment, on ne on voit que ça peut être une bonne occasion d'apprendre à escalader une bonne occasion d'apprendre à creuser, une bonne occasion d'apprendre à créer un autre chemin pour contourner ce mur. Donc voilà l'information pour le groupe par rapport à la structure de Jonathan. Nos limitations à l'extérieur, les situations qui semblent nous limiter, les personnes qui semblent nous faire barrage, n'en sont pas réellement. Ce sont aussi, simultanément, des ressources qui nous permettent de se retourner vers soi-même pour faire jaillir, pour faire émerger une autre facette de soi que l'on avait du mal à faire jaillir sans une aide à l'extérieur. Voilà.